Entends-tu le chant joyeux Jésus-Saint, aujourd'hui, il dit en tout lieu, Jésus-Saint, aujourd'hui, C'est un cri de désir. qui remplit l'espace immense, Jésus aujourd'hui. levons de nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 116, psaume chapitre 116, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 116, nous lisons la parole de Dieu. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend, ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi J'étais en proie à la détresse et à la douleur Mais j'invoquais le nom de l'Éternel Ô Éternel, sauve mon âme L'Éternel est miséricordieux et juste Notre Dieu est plein de compassion L'Éternel garde les simples J'étais malheureux et il m'a sauvé Mon âme retourne à ton repos Car l'Éternel t'a fait du bien oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi J'éleverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans parvis de la maison de l'éternel Au milieu de toi, Jérusalem Louez l'éternel Amen Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dieu donne la victoire Alléluia Dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, dans le nom de Jésus. God oh. bless Que nous avons la victoire, mon sauveur. Nous en sommes vraiment tellement heureux, Seigneur, d'avoir pu hériter de ce nom, de pouvoir la l'apporter, perturber son Dieu, et de pouvoir être aussi privilégié parmi les hommes sur la terre, mon de Père Saint-Dieu, de revêtir ton nom, mon sauveur. Merci de t'être révélé aussi à nous, Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants en cette journée, Seigneur Jésus, où nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble, Père, avec... Euh, ce peuple que tu as vraiment racheté aussi, Père Saint-Dieu, et que tu aimes, mon bien aimé Père Seigneur, que tu conduis encore dans ce temps où nous vivons aussi, mon bien aimé Père Saint-Dieu. Ceux qui sont ici et ceux qui sont aussi en connexion et ceux qui sont aussi à différents endroits où sont rassemblés pour glorifier ton Seigneur, mon bien aimé Père Saint-Dieu, avec le désir profond de ce que tu puisses aussi nous parler dans ce temps où nous sommes, parce que nous avons toujours besoin de pouvoir entendre ta voix. Seigneur, tu es notre lumière, mon roi, qui nous éclaire encore davantage, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi pour voir également aussi notre sentier, pour voir aussi comment nous devons marcher, Père Saint-Dieu, et aussi nous parler pour que nous puissions comprendre et savoir comment nous devons faire tout pour te plaire, mon bien-aimé, Père -Dieu, et de quelle manière les choses doivent être faites dans notre vie, Seigneur. Oh, nous voulons que toi, tu nous enseignes. Nous ne voulons pas t'enseigner Seigneur Apprends-nous comment pouvoir faire les choses mon roi Apprends-nous davantage à comment pouvoir prendre ta parole La recevoir comme toi tu la veux Seigneur Non pas comme nous nous pouvons penser Seigneur Mais instruis-nous encore davantage mon roi Seigneur tu connais notre cœur Nous avons besoin que tu travailles mon Tibissant, Que tu nettoies davantage mon roi Que tu puisses réellement nous donner un cœur qui te convient Toi comme tu as dit un cœur nouveau Soba. Seigneur qui est conforme à ta volonté à toi Bénis ce peuple, à cet endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais le besoin de chacun, le désir profond de tout un chacun, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il y en a de ceux qui sont malades, d'autres possédés, d'autres qui ont des situations difficiles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous savons que toi, tu nous as fait la promesse que tu es la solution à tous nos problèmes. Tu nous guéris de nos maladies, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous délivres Père Tout-Puissant. Seigneur, tu es tout pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pourquoi nous sommes venus Parce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut aller, Seigneur. Le médecin n'ont rien fait pour nous, Seigneur, mais c'est toi qui es capable de vous encourager, mon sauveur. Nous te remercions, mon bénémoine Père saint Dieu, pour ta fidélité. Nous avons confiance en toi et nous rendons Merci pour les chants et les cantiques, mon bénémoine Père saint Dieu. Merci aussi pour l'adoration. Merci pour tout ton peuple qui a chanté, pour les témoignages, pour ce qui a été fait en cette matinée, mon aimé Père Dieu, les enfants qui t'ont chanté, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, mon sauveur. Oh, ta parole est vraiment la vérité, Seigneur. Tu as tiré aussi le loin à la section de la mamelle, mon Béné Patrice Dieu, les enfants te loueront, les enfants te glorifieront, parce que tu es réellement Dieu et tu fais des choses de merveilleuses pendant leur vie aussi, mon bénémoine Père. Bénis aussi leurs parents, Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Qu'il soit glorifié et exalté. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouirons toujours, comme l'apôtre Paul l'a dit, réjouissez-vous toujours. Et chaque fois que nous avons cette grâce et ce privilège d'être dans sa maison, nous ne pouvons que lui dire merci d'avoir permis que nous puissions être aussi rassemblés en son nom. Et la grâce aussi d'avoir aussi de frères et sœurs qui sont en communion avec nous aussi, comme la Bible dit que... C'est vrai qu'il est doux agréable pour deux frères de demeureux, unis donc ensemble. Nous, nous réjouissons de tout notre cœur de cette grâce que Dieu nous a accordée. Que Dieu soit béni pour notre frère Nathan qui est venu. C'est une joie de pouvoir les voir aussi en ce jour. Et pour tous ceux qui sont aussi venus de loin, notre Sœur Esther et tous ceux-là qui sont venus aussi des différents endroits aussi. Que Dieu le bénisse, que Dieu les soutienne et les fortifie. Nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir aussi, parce que c'est vrai, comme la Bible le dit, qu'il est doux, agréable pour des frères, de demeurer unis ensemble. C'est là que l'Éternel notre Dieu déverse donc la vie en abondance aussi. Et cela régit aussi le cœur de chacun, parce que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc recommandé. Lorsque nous pouvons voir effectivement aussi dans les saintes écritures, nous pouvons réaliser que Dieu notre Seigneur nous a parlé, il nous a aussi donné des principes aussi et puis des exemples, des modèles de manière à ce que nous puissions être dans l'assurance lorsque nous marchons avec lui et que nous le servons. En fait, c'est pour ce que nous puissions arriver à pouvoir, puisqu'il a eu à pouvoir parler et nous avons vu comment les choses se sont passées dans la vie de ceux qui ont cru effectivement en rapport avec ce qu'il avait déclaré, ce qui veut dire que nous avons déjà un témoignage qui doit nous confirmer qu'effectivement que lorsque l'on croit à la parole de Dieu, donc les résultats doivent être absolument comme ça. Donc c'est moi j'ai cru aussi de tout mon cœur comme cela que nous avons pu avoir la grâce et la joie de pouvoir voir parce que la Bible est notre absolu et ce qu'elle déclare est certainement est la vérité parce que nous avons pu voir comment Dieu a confirmé donc sa parole dans la vie de tous ceux-là qui ont eu à pouvoir croire et qui se sont aussi accrochés donc à la parole de Dieu. Il y a eu aussi certainement comme... La Bible le fait savoir que les interprétations, les faux prophètes qui sont aussi venus comme Anania, ainsi des suites, effectivement, qui a eu aussi un pouvoir. Et tous ceux qui se sont donc accrochés à ce que Dieu avait réellement déclaré, nous avons pu voir comment, effectivement, aussi leur vie a été, effectivement, aussi, comment donc ils ont vécu. Ce qui veut dire que nous avons quand même devant nous des témoignages aussi indélébiles, qui font des témoignages fermes, sûrs et solides, qui nous permettent aussi de pouvoir regarder un rapport avec ce que nous sommes devenus, comme nous le disons aussi que nous avons reçu. La Bible déclare effectivement que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si ceux qui l'ont reçu, avant nous, avant même que nous ne puissions être là, et leur vie a été comme ceci et comme cela, et que le Seigneur a eu à pouvoir agir ainsi. Nous pouvons donc être aussi sûrs que, en nous regardant effectivement dans notre vie, sans l'ombre d'un doute pas, ça, que nous puissions nous donner nous-mêmes effectivement aussi de félicitations, la parole de Dieu doit arriver à pouvoir aussi témoigner comme la Bible, au chapitre 8, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage donc à notre esprit que nous, nous sommes vraiment enfants de Dieu. » Donc, euh, le Saint-Esprit, donc l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, dont il est parlé effectivement dans Romains au chapitre 8, il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est cet esprit de Christ, effectivement, qui rend témoignage à l'esprit qui est en nous, donc, l'esprit que nous avons, effectivement, hein, effectivement que nous sommes véritablement enfants de Dieu, parce que nous voyons que ceux aussi qui avaient donc reçu Christ dans leur vie, comment ils ont eu à pouvoir marcher quand je me regarde aussi, par rapport, pas à un voisin ou à un frère ou à une sœur mais par rapport aux saintes Écritures à la vie que la parole de Dieu a produite effectivement dans le cœur, dans la vie de ceux qui ont cru. Alors quand je me regarde comme eux aussi, j'ai dit gloire à toi Seigneur. Tu as fait quelque chose dans ma vie. Je peux donc aussi proclamer que je suis donc sauvé. Là nous pouvons réaliser qu'effectivement que le salut est une réalité. Quand nous pouvons voir, par exemple, effectivement, aussi, parce que nous remarquons que dans les saintes écritures le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir d'abord proclamer la chose et, et puis nous avons pu voir effectivement aussi son accomplissement donc dans, dans les actes effectivement, dans les évangiles il a eu à pouvoir donc proclamer dire effectivement ce qu'il allait faire et puis dans les actes nous avons pu voir en réalité euh, l'accomplissement de cela. Parce que dans Matthieu au chapitre 16 il a dit, comme Pierre avait donc répondu, tu es le Christ le fils du Dieu vivant. Il a dit tu es donc heureux si mon fils Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, et bien c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alors il dit, Mais sur cette révélation que tu viens de recevoir, je mon église. Et nous comprenons très bien que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré. Il n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un pour bâtir mon église. Il a dit lui-même que je, donc c'est lui-même qui va bâtir son église. Et comme nous le savons, nous l'avons entendu aussi que s'il si a une église, alors il doit être donc le berger. C'est-à-dire il doit être donc le Pasteur. Il a dit lui-même, je suis donc le bon berger. Alors s'il est vraiment le bon berger, alors s'il est le pasteur comme la Bible le déclare, nous avons appris que nous avons simplement que dans une église, il n'y a souvent et certainement qu'une seule. Toujours. Ah oui, il ne peut pas y en avoir deux. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, doit être la tête de son Église, le sel qui doit être. Et là, c'est ce que aussi euh, les Saintes Écritures, effectivement, nous témoignent, en fait, nous avons témoignage effectivement, que dans les livres de Éphésiens, hein, en fait, je pense que c'est cela, si nous pouvons ah, peut-être le lire, dans Éphésiens, au, au chapitre 2, je crois que c'est cela. La Bible fait référence à cela. Nous pouvons trouver cela. oui Dans les Éphésiens, donc, euh, je pense que c'est... Chapitre 1, partout. Euh, euh, euh, Éphésiens, donc, au chapitre 1. Donc, euh, nous, disons... Nous pouvons euh, euh, bah, lire à partir du verset, euh, verset... 7, Oui, hein. ça ne pas beaucoup, c'est cela, vous dites... Bon, peut-être qu'on peut lire ici à partir du verset, verset 13. Parce que nous autres, ça si vous connaissez aussi, je vais sauter un tout petit peu. Alors, euh, verset, verset 13, il dit. En lui donc, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est donc acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus donc, et de votre charité pour tous les saints, merveilleux, hein? quand on a la foi au Seigneur, l'amour doit découler. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières.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 l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé aussi en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à, à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, il a tout mis, donc il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est-à-dire que la tête, effectivement, donc chef suprême à l'Église, qui est donc son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc, effectivement, et dans l'Éphésiens chapitre 5, je pense qu'à partir de, ce jour de Ephésiens, chapitre 5, on va lire aussi le verset 22, effectivement, que donc, alors il dit, femme, soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est donc son corps et dont il est donc le sauveur. Donc, il est la tête. Il est effectivement la tête suprême comme le Seigneur, comme la Bible le dit, effectivement. Donc, il a dit, je bâtirai mon église. Donc, dans cette église-là... Il est le chef. Il est berger, Et c'est lui qui a le droit, effectivement, c'est merveilleux de pouvoir comprendre cela. C'est lui qui donne effectivement les rythmes, en fait. Et tout ce qui doit s'opérer, effectivement, et se faire, doit toujours se faire, effectivement, parce que lui, il le veut. Et cela conformément à sa volonté, c'est-à-dire conformément à sa part. Parce que c'est lui qui est donc le berger, donc le souverain sacrificateur. Donc aussi les bergers et les prédicateurs qui conduisent effectivement ce troupeau. son troupeau, pardon, il a dit que mes brebis entendent ma voix. Ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Dans son église, on entend que sa voix. C'est pour cela que nous pouvons arriver à pouvoir comprendre. Regardez qu'il a dit que je bâtirai donc mon Église. C'est évident qu'effectivement, il qu n'a pas demandé l'intervention de quelqu'un pour l'aider à bâtir son Église. Il a la capacité. Amen. Parce que euh, nous pouvons nous rendre compte aussi dans les saintes Écritures on nous dit une chose, euh, je pense que dans les Éphésiens, toujours, hein, chapitre 4, on nous dit une chose, et c'est, je pense, cela, oui, c'est... ça chapitre... Oui, voilà. Éphésiens 4, verset, euh, verset 4, il nous dit... D'abord, on peut commencer verset 1, dit, Je vous égote donc, moi, les prisonniers de Christ dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous connaissez de la vocation, non vous le savez déjà En toute humilité et douceur, avec patience, vous haïssant les uns les autres avec beaucoup de haine. Non. Que Dieu nous aide. Voyez que l'Écriture est toujours vraie. Il dit, vous supportant les uns les autres avec C'est cela, oui. Et cela doit nous rappeler effectivement aussi dans Colossiens quelque part. Hein Regardez très bien. Ainsi, nous pouvons trouver l'écriture. Merci, Seigneur. Colossiens au chapitre 3. Avec que nous comprenons effectivement quand on s'adresse, à qui est-ce qu'on s'adresse, hein, pour dire que vous supportons les uns avec charité. Donc, charité, donc avec amour. Vous connaissez charité, non hein, Colossiens 13. Vous connaissez, non Alors maintenant, Colossiens 3, il dit quoi Il dit, voilà. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns. Et si l'un a su se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire De même que Christ vous a pardonné, n'est-ce hein, pas Pardonnez-vous vous aussi. Et mais par-dessus toutes ces choses-là, revêtez-vous de quoi de la charité qui est le lien de la perfection. Vous voyez dans Ephésiens, là-bas, on en a parlé. Maintenant, on comprend qu'effectivement, que ceux à qui à à s'adresse, effectivement, ce ne sont pas n'importe qui, effectivement, ou des soi-disant croyants, de probablement de peut-être. Non, ce sont donc des élus. Donc l'élu, effectivement, il a en lui cela, il s'efforce ou pas, mais toujours supporter, il marche toujours avec le pardon, parce que lui, il a toujours l'amour aussi en lui. Et cet amour, effectivement, c'est cet amour. Dans, dans son église, comme il dit, alors nous retournons donc dans Ephésiens, au chapitre 4, effectivement, que nous lisons. Donc il dit donc, oh, nous lisons le verset 2, il dit « En toute humilité et douceur avec patience, parce que vous pouvez quand même euh, comprendre que nous avons, lui, avec vous, hein, en fait que vous soyez quand même sûr et certain qu'il ne s'agit pas de tout le monde, il s'agit simplement des élus, en réalité. » Parce que les Éphésiens, au chapitre 1, il nous le dit très bien. Hein? Béni, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où c'est Dans les lieux célestes en Christ. Nous l'avons lu. Vous savez, quand moi je lis cela, ça réjouit mon âme. Parce que quand tu es béni de Dieu, même si on t'est maudit, la malédiction ne pourra jamais avoir d'effet sur toi. Ça, c'est une chose que. Tout enfant de Dieu véritable. Parce qu'il dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous venons pas pour pouvoir prêter, en tant que prestations, qu'on puisse nous voir. Nous venons parce qu'il y a quelque chose dans notre intérieur. Qui soupire après la chose qui est importante aux yeux du Seigneur. Parfois, on ne va pas l'expliquer, mais nous vivons quelque chose. C'est cela en fait mon frère. Parce que, alors, c'est donc, qui dit que. En lui, Dieu nous a quoi Nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est ce qui s'adresse en fait aux Ephésiens Et c'est les caractéristiques, effectivement, de pouvoir voir ce que l'élection produit dans une personne qui a été donc choisie. Choisie, c'est-à-dire qu'il donc prêt et mise à part. Donc à ce moment-là, s'il est mis à part, c'est parce qu'il a donc un service à pouvoir rendre à Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut que nous soyons dans la condition de pouvoir rendre un service à Dieu conformément à sa volonté et selon donc euh, sa parole. Vous comprenez donc Alors, nous retournons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 aussi. Il dit donc, nous, en toute humilité, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Arrêtez de pouvoir vous plaindre. Ça, ça démontre que vous n'êtes pas des croyants. Les murmures et les plaintes, effectivement, les gémissements, toujours, ça, ça montre que nous ne sommes pas encore arrivés vraiment en Christ. Nous sommes encore des bébés. Nous sommes encore des païens, parce que nous n'avons pas encore cru, effectivement, parce que nous chantons quand cantique, nous disons qu'il y a un soldat de Christ, n'est-ce pas Réveillez d'autres des Roi, vous connaissez cela, non Réveille-t-on notre armure. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que les militaires, ils réveillent son armure, effectivement, et on l'envoie au front, et commence à dire maman. maman, maman, maman, j'ai besoin. Non, s'il si est militaire, il a son armure, c'est que maintenant je dois combattre. L'esprit militaire rentre déjà en lui. Nous sommes des soldats. <rire> tu dois aller au front. Au front, on n'a pas dit que tu vas commencer à recevoir des beignets tout le temps. Non. Tu passes des moments difficiles, mais c'est vrai. On a l'impression que non, ça hein, va tout le temps... Tout, non, non, non, non, c'est que nous devons être, être de ceux-là qui doivent savoir que non, ça sera difficile, mais je sais que j'ai déjà l'arme qu'il faut pour arriver à pouvoir passer, parce que j'ai un général qui n'a jamais perdu la bataille. Allez Pensez-vous que les enfants d'Israël sont sortis de effectivement, et puis tout bonnement comme ça, ils mangent la manne avec des raisins, ils rentrent, on va sur le chemin, puis on va rentrer dans le. Dans le, dans le mais Dieu l'a révélé, il est rentré. Vous avez remarqué, il était vraiment le général devant. Mais les combats n'ont pas manqué. La bataille n'a pas manqué. Les rois de Sion, rois des Amorites, vous connaissez, non Ils ont combattu, Josué a combattu, le peuple a combattu. Vous ne devez pas réaliser, non, non, nous c'est bon, frère, alléluia, gloire à Dieu, nous allons, nous allons, nous allons, bon, pas sur le puis nous allons aller au ciel. Mon frère et ma ça, sur le chemin, tu vas rencontrer l'ennemi, vous y rentrerez, l'ennemi ne va pas te laisser dormir, pas du tout, il viendra toutes ses formes, effectivement, c'est toi qui dois arriver à pouvoir combattre et savoir, effectivement, où j'en suis. Donc, peu importe, mais il faut, il faut qu'on puisse arriver à pouvoir être revêtu des sentiments des miséricordes, effectivement, aussi, de supporter. Supporter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. Supporter, ça veut dire qu'on lui montre qu'on est fort. Oui. C'est sûr et certain. Parce que le diable, là, ça, ça, c'est sa tactique. Hein? Si nous avons le temps de lui entrer, il va tout faire pour pouvoir soulever dans la personne, effectivement, et pouvoir te mettre dans toujours mauvaises conditions, effectivement. Et puis la personne, s'il a un fils du malin, il va aussi s'y mettre aussi davantage. Il faut avoir pitié. Et alors, il veut dire que ça va commencer à pouvoir chauffer. Et le diable va te déstabiliser en tant que fils de Dieu. Mais quand toi, tu ne réagis pas comme ils attendent, tu es plus fort. Est-ce que vous avez compris C'est-à-dire que tu as résisté à toutes les tentations. Satan est venu, il dit, mais je vais la battre. Toi, tu dis, c'est pas possible. Il va regarder, il me dit, mais il va faire quoi Mais il faut loin de toi. Tu es donc plus fort. Alors nous lisons, il dit, donc en toute humilité, donc vous supportant les uns, les autres. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans une position. Ça, c est, c est, il s'agit des fils de Dieu, comme l'abandon dit, les élus de Dieu. Ne soyez pas influencés par les hommes. Mon frère et ma soeur, peu importe, ne soyez pas comme quelqu'un, cette personne ici, cette soeur ici, ce frère ici, me dérange tout le temps, je ne peux pas le supporter, Seigneur, s'il peut mourir. On pense comme ça. Ah oui, on dit, oh, mais c'est comme ça parfois que les pensées passent en dessous. J'aime bien cela. Dieu vous bénisse. Ah, si, si, s'il si, peut disparaître, je serai vraiment tranquille. Alors, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Arriver à ce point là pour dire qu'il puisse disparaître, tu collabores donc avec des démons. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu pour pouvoir perdre. Il ne nous a pas appelé, nous, pour que nous puissions maudire les gens. Il nous a pas appelé, nous, pour prier pour que les gens meurent. Non. Voyez-vous comment il nous a, a éduqués, instruits. Il dit, c'est lui qui te déteste là. Aime-les. Donne-lui des bonnes choses. Prie pour lui. Et il te dit par après, il dit, mais tu sais ce que tu fais là tu te fais de tout ton cœur, ce sont des charbons ardents que tu passes sur sa tête. Vous ne comprenez pas Dieu, il faut le comprendre. Il n'a pas dit qu'il ne vous vengera jamais. Si, c'est lui-là qui te fait... Ne, ne dis pas Seigneur, tu l'es, Parce que si tu dis ça, et tu te réjouis les jours de son malheur, ben Dieu va se tourner contre toi. Parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours être juste. Ses sentiments comme son père. C'est pour ça qu'il peut dire, c'est mon fils. C'est ma fille, voilà. La personne a détesté tellement, mais il ne m'a jamais demandé que je puisse l'éliminer sur son passage. Mais Dieu, Dieu doit, il doit se glorifier en toi. Il ne va pas se glorifier en quelqu'un qui est à moitié, et qui est toujours en train de pouvoir, parce penser. Non non, non, non, non, non, non, non, Il faut que, il a toujours dit, mon frère, dit, mon juste, donc c'est-à-dire que les justes, et c'est qui fait les choses d'une manière droite, vivra toujours par voilà, donc, okay. il sait que, il, il, il, il a regardé, il a regardé Job, non Il était tellement dans une joie et heureux de pouvoir dire à qui ça À son ennemi. Parce que Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Vous savez, non Amen. Il me dit Mais dit, as-tu donc remarqué qui ça Mon, mon. Il n'a pas dit, il s'est invité à dire Mon. Mon. Il a dit C'est ça, moi, je pense que c'est pas Non mon, mon, mon, les miens. Mon serviteur, Job. Regardez-le, comment il est ainsi déçu. Donc, Dieu prend plaisir à cela, en fait. Bon, retournons ici. Alors, qui, donc je disais donc, n'est jamais euh, être même dans le subconscient, dire, Seigneur, s'il si peut mourir, s'il si peut disparaître, il, il m'ennuie tout le temps, le fait de le voir et tout ce qu'il me fait, tout ça, je n'en supporte plus, qu'il disparaisse pas un fils de Dieu comme ça. Et puis nous sommes toujours appelés à ce que le, le maître nous a dit, non Et même prier pour ceux qui vous -ma dit c'est tout ça, aimer ceux qui vous maltraitent, c'est toujours ça. Donc, il ne faut pas qu'on oublie, il qu ne faut pas qu'on soit amnésique. C'est pour ça que quand nous entendons la parole de Dieu, on oublie souvent. Oui, vous ne voulez pas, c'est vrai, bon, je vous avais on oublie souvent. C'est pour ça que vous ne vous supportez pas. Vous savez vous-même, hein, vous ne vous supportez pas parce que vous, vous oubliez, effectivement, c'est que si vraiment la pensée du maître était toujours là. Vous savez, la parole de Dieu vous donne la force. Dieu connaît que nous sommes des hommes. C'est difficile de pouvoir aimer quelqu'un qui te crée des embrouilles. Il est toujours là, il est toujours là, il a des problèmes, mais ceux qui sont dit, tu dis Seigneur, je n'en peux plus. C'est ça l'homme. Oh, si nous pouvons vraiment garder sa parole, sûr et certain que les choses se mettront toujours en place. Parce que nous sommes un peuple particulier, nous l'avons entendu, je continue d'abord ici nous ne sommes pas comme les autres. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, Dieu vous demandera beaucoup plus. Oui C'est sûr que oui. Parce que vous avez reçu plus. Vous dites bien que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous avons reçu donc la lumière. Quelqu'un qui a reçu la lumière, il ne peut pas tâtonner comme les autres. ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'avec la lumière, il voit bien, il fait la différence. Mais toi, ayant reçu la lumière, qui te permet de pouvoir bien voir, T'attendent comme les autres et tu fais comme les autres, lui l'autre là, Dans la dimension dans laquelle il l'a reçu, il sera jugé en fonction de ce qu'il a comme connaissance. Mais toi, pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, vous devez connaître le Seigneur. Seigneur révèle, Seigneur donne, il révèle. que toi tu reçois comme lumière, et tu tu appliques pas comme cela ses doigts, tu seras sévèrement jugé. Il a dit, nous hein. serons plus sévèrement jugés. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous connaissez, non Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de quoi Toujours des élus. Hein. Donc quand on est un fils de Dieu comme cela, ma sœur, il faut savoir que ce n'est pas un esprit de discorde, effectivement, que Dieu nous donne. Ce que nous avons reçu, comme la Bible le fait savoir, nous sommes les enfants de paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Alors, effectivement aussi, ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour diviser. Parce que l'esprit de division, c'est l'esprit de l'ennemi, en fait. C'est l'esprit de Satan. Dieu nous a donné donc cet esprit, en fait, d'unité. C'est pour ça que lui-même, il pria pour l'unité. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, étant donc fils et filles de Dieu, ayant donc le caractère, sans donc engendré par la parole de Dieu, dans le caractère de notre Père. Nous ne devons pas être parmi ceux-là qui divisent, qui créent des troubles, effectivement. Parce que les fils du malin, comme vous avez toujours dit ici, les fils du malin, c'est leur nature. De diviser, créer des troubles parmi les gens, jamais, effectivement, permettre que les gens soient en paix, mais toujours troublés. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous, en fait, ce n'est pas la division, mais c'est l'unité nous amenons les gens pour avoir l'unité de l'esprit, effectivement, oui, pour servir les seigneurs dans la paix, afin qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers les seigneurs, pour servir les seigneurs qui nous a appelés à sortir, effectivement. Alors, il dit, y... il y a donc, verset 4, un seul corps, et un seul esprit. Je suppose que vous gardez la pensée qu'il est le berger, il est le de son église et qui conduit comme j'ai dit en fait là dans cette église là c'est lui qui fait tout Suivez dans son église il y a un seul corps vous connaissez le corps c'est le corps de Christ vous savez ce qu'il est non donc c'est ça l'église vous savez non un seul corps qui est donc son corps, donc son Église, un seul esprit. C'est pour ça qu'on dit que nous avons été abreuvés par un seul esprit, l'unique, le seul, pour former un seul corps. 12, 12, c'est cela. Ce seul esprit, ce qu'on dit ici, c'est le seul esprit, donc c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu, donc revenu, revenu donc, sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi faire La Bible dit que, ne savez-vous pas que vous êtes donc le temple du Dieu Donc, c'est Dieu doit donc habiter dans son temple. Si nous sommes les temples du Dieu vivant, qu'on fasse attention à la manière dont, donc dans ces temples, non seulement les personnes extérieures, mais toi aussi également. Parce que c'est le temple du Dieu vivant, tu ne peux pas en faire n'importe quoi, tu ne peux pas introduire n'importe quoi. C'est pour ça il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui, qui se plaignent, oh, nous, on est toujours là, à nous reprendre par-ci, par-là, mais ne vous sentez pas repris. C'est ce que le Seigneur s'occupe simplement de ses enfants. Vous aussi, vous êtes à l'extérieur. Pourquoi Parce que les lieux où Dieu doit t'abernacler, il doit être conforme. Parce que c'est son choix. Si Dieu t'a choisi, tu ne t'appartiens plus. Tout ce que tu es, ça, c'est pas le bien au peuple de Dieu. Tout ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que tu sois selon sa volonté à lui. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande ce que les hommes offrent. Mais tu m'as formé à un. Voilà. Pourquoi qu'il dit, je suis venu au Dieu pour faire donc... Euh... Voilà. Donc ce corps en question, c'est les de d'un Dieu qui me dit, il doit, il doit agir conformément. Il doit être composé comme Dieu le veut. Donc il t'appartient. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est que tu dois bien comprendre qu'effectivement que ce que tu as eu à pouvoir recevoir, la nouvelle naissance, et tout ce qui te constitue maintenant, effectivement, comme Dieu l'a dit, ça vient de Dieu pour que ce soit quelque chose de parfait, correspondant à sa volonté, pour accomplir parfaitement sa volonté. Vous voulez le voir Ézéchiel 36, il dit « Je vous écrirai toutes les nations ». Je répandrai sur vous une eau pure. N'est-ce pas vrai et Je traînerai de votre corps le cœur des pierres, Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et puis, dit je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez et que vous mettiez en pratique. Mais, donc, ce ne sera pas toi, mais cet esprit-là maintenant. Est-ce est que vous me suivez, sœur C'est pour ça que quand vous revendiquez vos droits, je pense, il faut qu'on fasse comme ceci, il faut qu'on fasse comme cela. Vous n'avez encore rien de Christ. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous êtes la proie, en fait, à la possession démoniaque. Donc si Christ n'est pas là, parce que, vous savez, l'être humain, comment il est composé, n'est-ce pas Partie, vous savez que Dieu nous aide vous vous souvenez dans les scènes d'écriture dans Luc au chapitre 10 vous avez peut-être oublié un peu regardez comment les choses se sont passées nous revenons ici, juste pour faire l'assertion pour que vous compreniez effectivement c'est Ce qui se passe dans l'homme en soi. Dans Luc au chapitre 10, effectivement, la Bible parle effectivement de 70 qui sont donc revenus. Regardez très bien, nous pouvons lire rapidement. Et puis nous revenons à Éphésiens, si le Seigneur le permet. Luc, au chapitre 10, je pense que c'est cela, oui. Luc chapitre 10, ah, c'est cela, voilà. Verset 17. Le 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont donc soumis en ton nom. Vous avez remarqué Nous l'avons lu la fois passée. Les démons même nous sont soumis. Ils étaient tellement heureux de voir que les démons étaient soumis. La Bible est merveilleuse. Et a ajouté en disant, « En ton nom. » Pas un autre nom. Parce que les démons ne peuvent pas se soumettre à nous. Les démons se soumettent à celui qui les a vaincus. dépouiller les autorités, les dominations. Oui, messieurs, il les a livrés. Quand il était là à la croix, les démons ont dit, nous l'avons vaincu. Nous l'avons eu cet homme. Mais ils ne savaient pas que c'était là que le Seigneur les seigneurs les livraient en spectacle pour qu'ils soient totalement et complètement. Vous ne vous souvenez pas, frères et sœurs, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, Pharaon et son ami ont dit, mais ils sont faibles. Oui, on va le détruire. Dieu l'a laissé. Il Venez. Oui, venez. Ils sont venus avec toute l'armée. Et Pharaon lui-même aussi il dit ben là, on va complètement détruire parce qu'il dit Il voit, il n'y a personne avec les armes comme nous avons, effectivement. C'est comme ça que Satan aussi, les démons sont dit, hein. Mais voilà, il est faible là parce que dit Mais où est son Dieu il, il, il, est, il est faible, Dieu l'a abandonné. Oh Dieu ne pouvait pas l'abandonner mon frère. Alléluia Parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Du début jusqu'à la fin. Il est né sur la parole de Dieu, mon frère. Personne ne pouvait le vaincre. Mais il s'est laissé là à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, « Oh mort, où est ton aiguillon ?» C'est à ce moment-là que Satan venait avec toute sa puissance. Il dit, « je plonge tout dedans !» Et il aura fini, mais avec lui il terminé Effectivement, je laisse vainqueur, non Quand il a plongé Quand il a tout plongé Il est descendu Il dit, Donne-moi la clé Allez. Il dit mais ce pas possible Tu étais mort, oui monsieur <rire> <rire> Gloire à Jésus Christ mon roi C'est pour ça qu'il a dit je tiens les clés de la mort Et des sous de mort L'aiguillon a été arraché. Quand une abeille vous a piqué, il a placé son aiguillon. Il est parti, il va mourir. Il ne peut plus rien faire. Mon frère et ma c'est merveilleux. Une grâce extraordinaire que l'homme n'arrive pas à pouvoir comprendre et saisir mon frère et ma soeur. Nous, nous avons... La grâce que ces dieux du ciel nous conduisent et nous aide, parce que nous sommes le peuple de Dieu. On ne doit pas se comparer aux exils déliminationnels, comme on dit, à ces déliminations. Ma soeur, mon frère, toi qui vas gratter ces déliminations, ils n'ont rien du tout. Les déliminations que vous voyez, ils sont morts. Bien sûr que oui. Tout ce que. J'avais dit une fois, si Dieu permet, que je vous parlerai des démons, tout ce que vous voyez, ah, ils ont fait des polices, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des choses qui sont seulement des démons. En grande majorité. Vous direz, frère, mes frères, ma soeur, <rire> ce sont ces gens-là qui vous font ces miracles-là. Quand ils ont été touchés par le Seigneur, ils confessent. Ils disent comment nous avons été. Comment nous le faisons quand on voit les gens qui viennent sont malades, effectivement, voilà, vous ne comprenez rien. Oh, les autres, il ne faut rien du tout. Je vous dis comme c'est, ah, l'herbe du voisin, parmi les meilleurs alors que toi, tu as la meilleure herbe, en fait, je crois que Dieu t'a donné. C'est triste de mépriser ce que Dieu fait et que Dieu vous donne si si, ce que je vous dis est 100% je peux vous donner de manière à vous le prouver bien sûr oui, ah ils ont fait, ils n'ont rien fait ils travaillent avec des démons ils invoquent des démons oui monsieur ah, que Dieu nous aide vous savez quand j'avais commencé à parler un peu comme ça il y avait une demoiselle qui était venue qui dit comment ça à avoir peur oh, mais, on parle de Satan on parle de dit, mais il faut qu'on nous parle c'est celui qui crée la peur dans le cœur des gens pour qu'il soit comme il n'existe pas, il ne fait rien. Non, il faut qu'il soit démasqué. Amen. Et vous comprenez en fait l'œuvre que Dieu fait en fait dans votre vie. C'est lui qui vous empêche de pouvoir aboutir, atteindre effectivement ce que Dieu vous a donné. Ah bien sûr que oui. La Bible nous dit que vous avez tout pleinement en lui. Alors si on a tout qu'est-ce qui peut nous manquer bien, ça, Il faut qu'on comprenne, effectivement. Bon, retournons d'abord ici dans Luc, chapitre 10, regardez très bien. Il dit, Le 70 donc revient, à le Seigneur, les démons même nous sont donc soumis en ton nom. <rire> dans les cieux sur la terre, c'est le seul nom qui a été donné par lequel. Nous avons la victoire. Et tout genou, on dit bien tout genou, dans les cieux, sur la terre, devra fléchir les genoux. Fléchira au nom du Seigneur. Mon frère et ma soeur, il a tout vaincu. Non, c'est merveilleux d'avoir un tel sauveur, d'avoir un tel rédempteur. C'est vrai, mais c'est Jésus qui est venu pour te sauver, toi, pour te racheter, toi, pour payer le prix pour toi, en fait. Bref, regardez bien. Il dit, alors, il dit Mais, les Seigneurs, il dit mais, il, dit, mais, il dit mais, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oups. Pourquoi parce que les puissants vainqueurs étaient... Je ne sais pas comment pouvoir le dire, mais frères et sœurs, Jésus de la Bible a toujours été un phénomène mystérieux, incompréhensible pour les démons et pour Satan lui-même. Parce que la manière dont Dieu a fait les choses. C'est pour ça que je crois que même derrière, je, je comprends et j'ai dit, il est merveilleux. La Bible nous dit qu'il a tressailli de joie. Vous allez comprendre Et puis j'ai dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées donc. Donc en fait, ça... Tant et les démons ne peuvent même pas voir mes fils qu'un peu l'accès à la révélation. C'est pour ça que quand il regardait cet homme-là de Galilée, il dit mais c'est pas possible qui parce que bon, il est un homme. Et c'est vrai Dieu a fait des choses extraordinaires, il était 100%. Oui, quand on dit 100% homme avec tous les sentiments que vous pouvez éprouver. Cela a dérouté Satan. Parce qu'il a dit, mais un ange, il un ange, ne peut pas être comme ça. Parce qu'un ange ne peut pas être. Parce qu'il disait, un ange ne peut pas être. Ne peut pas être. Ne peut pas être, ne peut pas être un homme. Non, non, pas possible. Il est constitué comme étant. Je vais lui arriver si Dieu le permet. Parce qu'il faut qu'on on le mode d'esprit. Donc il est constitué comme cela. Mais celui-ci, c'est un homme. Mais quand je m'approche. Alléluia. <rire> Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux, mon frère. Qu'il soit béni. Amen. Non, non, mon frère. L'œuvre de la rédemption. Non. C'est extraordinaire. Et merveilleux. Parce que c'est, est une grâce qui est Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, mais, ce que je m'apporte. C'est pour ça que quand il passait, le démon tremblait. Il dit, mais qu'est-ce qui nous fait trembler comme ça? Parce que leur temps était fini. Amen. <rire> Bien sûr. C'est sûr que oui. Il était 100% homme dans tout le moindre détail. Et aussi, 100% Dieu dans tout le moindre. Parce que, on nous a dit cela, hein, dans Colossiens, toute la plénitude, toute la plénitude. Vous entendez cela Toute la, Écoutez bien, toute la plénitude. C'est que, tout ce qui est Dieu. Donc tout ce qui est Dieu. Donc la plénitude était en lui. Amen. <rire> Alors toi maintenant explique-moi. <rire> C'est pour ça que l'équation était compliquée. Alléluia. Parce que Satan pouvait me dire, me dire, mais j'étais cet arc en Je connais Dieu. Amen. Je connais sa gloire. Alléluia. Sa puissance. Parce que jusqu'aujourd'hui, il tremble. Parce que la Bible dit, oui, les démons croient que Dieu existe, ils tremblent. Vous connaissez ça, non? Donc, je connais, je connais. C'est lui qui m'a fait comme ça. Mais il ne peut pas être un homme. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ne jouons pas avec l'écriture. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. C'est plus puissant Alléluia. que vos émotions. Votre façon de se sentir, Amen. qui est ce que votre, vous désirez c'est plus, plus puissant qu'au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Amen. Ayons simplement la crainte Amen. de Dieu. Là, la Bible nous dit que pour avoir la crainte, c'est une grâce, il dit, mais, mais la crainte de l'éternel, c'est le commencement de l'art. Ça veut dire que si toi tu méprises la parole de Dieu, et tu n'as pas de sagesse. Ah, merci à Dieu parce qu'il est toujours. Oui. Alors, regardez bien. Dans Luc au chapitre 10, je fait savoir cela, disons. Mais c'est pas je vais toucher parce que ça va. C est, c est, il dit ici, ah, voilà. Allez. Alors, Jésus leur dit donc Je voyais donc Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, il dit Voici donc je vous ai donné. Vous l'avez entendu, hein le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il a ajouté, et sur toute quoi Donc c'est-à-dire toute la puissance que Satan peut avoir, qui donne à ses disciples. Oui, frère, frère, tous ceux qui les suivent, effectivement, ils vous font sortir, effectivement, comme des, des éclairs. Passés. Oui, c'est vrai. Tous ces miracles que vous voyez, effectivement, aussi mensongers, là. Oui, il est fait. Mais il dit, mais sur toute cette puissance-là, il peut déployer des séductions et tout ça, je vous donne le pouvoir. C'est parce que nous ne prions pas vraiment beaucoup. Nous n'aimons pas vraiment les seigneurs de tout notre cœur. Nous nous fafouillons dans les discussions inutiles des révélations qui, même, ne sont pas parce qu'on aime tellement dire que je connais. Ça ne sert à rien tout ça. Vous êtes vide. Et vous n'avez rien du tout. cest à quand vous, vous prétendez connaître, cest à quand il y a une petite épreuve comme ça qui vient comme ça, on se dégonfle comme si c'est un. Oh, oui, bien sûr que oui. La connaissance de Dieu vous amène à pouvoir être ferme dans toutes les circonstances, parce que vous connaissez qui il est. Vous vous souvenez du témoignage de cette sœur-là Je crois que c'était aux États-Unis qu'on nous a rendu ces témoignages avec un jeune homme qui était donc un incroyant. arrivé dans cette ville, effectivement, la tempête, vous connaissez, il y a toujours les tempêtes, mais la tempête qui ravageait tout, effectivement. Et puis fouillant, s'est réfugié dans une maison. Là, il trouvait quoi Une dame qui était là. Et à l'extérieur, c'était vraiment, vous connaissez la tempête, transportait les maisons, le bonhomme tremblait, tremblait, mais il regardait la dame. Madame était paisible. La tempête qui est à l'extérieur et tout ce qu'on appelle des... Alors avec les noms qu'on donne, effectivement, ça ne la faisait même pas bouger. Il dit, Madame, mais... C'est terrible, mais vous ne tremblez pas, vous n'avez pas... Pas... Pas... pas peur de mourir. Il dit, il entend, il dit, j'ai non, tu ne connais pas. Il dit, mais... Qu'est-ce que je dois connaître dans une période où j'ai la tempête, ici cherche un, un lit de Ah, tu ne le connais pas. Il dit, mais qui ça, tu ne connais pas. Il dit, mais, donc, tu ne connais pas. Il dit, mais Jésus, alors qu'est-ce qui s'est passé il, il a dit qu'il a vu cette dame-là, qui était donc à genoux. mais quand elle priait, ce n'était pas, la dame priait, elle disait, mais la dame priait vers quelqu'un dont on sent qu'elle connaissait bien qu'il y avait une relation à cette personne donc avec une paix priant, lui parlant vraiment avec une communion tellement sans profonde il dit ça, ça m'a bousculé j'ai dit comment est-ce possible c'est pour ça que c'est à ce moment-là tu ne le connais pas il dit mais qui est-ce que je dois connaître c'est ces jours là qu'il a connu le Seigneur en voyant la fermeté de cette femme la foi qu'elle avait la manière de parler dans le temps, parce que cette sœur-là en question, elle connaissait son Dieu, elle connaissait la Parole, il savait très bien ce que le Seigneur lui a dit effectivement. c'est-à-dire qu'elle il connaissait. n'était il pas ignorante, mais il avait une connaissance dans la simplicité en fait qui a conduit à pouvoir avoir la communion avec Dieu. Souvent, on cherche des connaissances pour avoir la communion avec les uns, parce qu'ils ont la connaissance. Ils croient comme ça. Nous aussi, on va, toujours on veut se joindre à celle parce que c'est pas ça que Dieu nous a demandé. Ma connaissance doit m'a conduire à pouvoir avoir communion d'abord avec le... C'est pour ça que vous remarquerez très bien, nous allons lire, mais parce qu'elle est temps aussi, vous remarquerez très bien, il faut que vous puissiez comprendre effectivement, c'est que dans l'âge de la Odyssée, les Jésus de la Bible, là, il est rejeté dehors. Alors, qui est-ce qui est-ce qui, est qui est dans l'église alors Si les propriétaires est jeté dehors, qu'avez-vous alors? C'est pour ça qu'il dit que vous êtes aveugle. Dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais même pas que tu es misérable, pauvre, aveugle, élu. Tu ne te rends même pas compte que la personne qui peut vous donner la vue, vous l'avez mis dehors. Vous chantez simplement son nom, mais il est donc dehors. C'est ça le problème, en fait. On veut des alliances humaines Oh, parce que ceux-là ils comme ça, et eh bien nous allons être comme ça, comme ça on va avoir amis, on va faire des, des, des rencontres comme ceci, comme cela. Ce n'est pas ça que Dieu nous a donné. Vous savez la manière d'agir du Seigneur, notre sauveur. Je prie que vous puissiez comprendre et entendre quand vous sortirez de cet endroit qu'il y ait un dépôt et qu'il y ait vraiment un changement. Si vous avez des mauvaises pensées, en entrant ici, vous les déposez. En sortant, dit Seigneur, les diables vraiment m'avait séduit. Oui. Regarde les pensées que j'avais. Regarde, regarde la vision j'avais. Une, une, une vision erronée. Ah, bon. Mais toi, tu as dit Mais viens chercher la colline. Ah. Afin que je vois tes yeux pour que tu voyes. C'est là ce que le Seigneur notre Dieu veut de nous, effectivement, en fait, qu'on ne se laisse pas emporter. Vous savez, l'âge de la Odyssée, ce n'est pas une formule, c'est la vérité, c'est l'âge où Satan a déployé hein, toute sa séduction en réalité. C'est dans cet âge-là, dans cette période-là, que le Seigneur Jésus-Christ a dit il serait tellement si près si tellement près C'est si quand même ce temps-là qui dit, On vous dira que Christ est là-bas. Et c'est ça le mouvement que tout le monde suit. Et on ne voit rien ici. Mais là-bas, on fait. Mais avez-vous bien regardé C'est ça le problème. En fait, aussi, la question, on doit savoir qu'est-ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez Bref. Donc, l'âge de la police, c'est l'âge où Satan déploie la séduction. Mais vraiment, quand il séduit, il est séducteur. Il ne va pas vous faire de grosses séductions, mais des séductions bien préparées, mais vraiment qui sont tellement si près que quand tu n'as pas l'amour de la vérité, tu reçois une puissance d'égarement de ces mensonges en fait, tu le croiras facile. Juste pourquoi? Parce que a pas l'amour de la vérité, en fait. Qu'est-ce que c'est que donc la vérité hmm. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, mon frère et ma soeur, j'ai entendu des gens qui disent, j'aime Jésus. N'est-ce pas vrai Alors le Seigneur t'a dit, toi et à moi, nous tous, ses disciples, effectivement, il dit, tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Vous suivez De toute ton âme de toute ta force, de toutes tes pensées de tout ton être puis tu dis tu n'auras pas un autre Dieu devant ah, je suis un Dieu donc Dieu ne veut même pas qu'il soit comparé avec quelqu'un d'autre donc si toi tu l'aimes tu dois savoir qu'il doit être le seul et que tu dois l'aimer de toute ton âme de tout ton esprit de toutes tes pensées. Vous me suivez Amen. De tout ton de tout ce que tu es. Vous me suivez, frère Amen. Donc, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre que tu peux aimer qui serait égal à lui. Il a dit, je suis jaloux. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu dois t'effacer. Ton amour à toi, ça doit s'effacer pour son amour à lui. Vous n'avez pas bien entendu, hein? Il a bien dit, il dit, tu aimeras l'éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, effectivement. Alors, vous avez votre amour de soi-même. Si toutes tes pensées, c'est pour l'aimer. Si tout ton cœur, où il sera pour trouver la place pour ton amour personnel tu suivez, ça résoudrait beaucoup de problèmes. On va pas commencer à envier quelqu'un. Parce que si j'ai envie, c'est parce que c'est par rapport à moi. À mon amour, ça comprenez quoi. C'est pour ça que vous avez toujours entendu ici, j'ai toujours dit, ton véritable ennemi, ton véritable adversaire, n'est pas la sœur ni les frères, c'est toi-même. D'où viennent les disputes, les jalousies, les envies Mais c'est parce que toi, tu vis encore. Tu as dit, je t'aime, Seigneur. Mais en fait, tu ne lui as pas donné la place qu'il doit avoir dans ta propre vie. Alors maintenant, regardez très bien. Puisque tu dis que tu l'aimes, vous me suivez. Amen. Que vous puissiez garder cela aussi. Puisque tu dis que tu l'aimes, il t'a dit comment tu l'allais nest ce Et puis il t'a dit une chose qui est très importante, qui démontre que vraiment tu l'aimes. Jean 14. Jean chapitre 14. dit, verset, d'abord verset 22, il dit, Jude, non pas l'Escariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Vous y êtes Jean 14, 22. Maintenant, 23, le Seigneur répond. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, n'est-ce pas Si quelqu'un m'aime, si vraiment tu aimes le Seigneur, voici le signe. Il dit, il fera quoi? Il gardera. Voilà le problème. De notre bouche, le verbe, ce que Jésus, je t'aime. Tu peux même chanter ça du matin jusqu'au soir. Tu sauteras ici, on te verra vraiment en sueur et ça pas. J'étais mon Jésus, tu vas l'exploiter, tu vas l'exprimer devant tout le monde, en chantant, en dansant, même jusqu'à, on termine, tu sors là. Vous voyez, frères et sœurs, vous pensez pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais en fait, sœurs et frères, vous n'y êtes pas. Ce ne sera jamais la faute de Dieu si vous restez sur la terre et que vous ratez l'enlèvement. Je vous ai toujours dit ici, Dieu notre Seigneur n'est pas un éboueur pour ramasser les saletés mais dans les peines. C'est Satan, en fait, qui floute votre esprit et votre mémoire et qui vous donne quelque chose qui plaît à votre nature. C'est 100% vrai. Nous aurons l'occasion, parce que nous devons rentrer maintenant dans les esprits, si Dieu le permet, nous le temps aussi. Vous me suivez Amen. Pour confirmer cela, c'est ce que l'apôtre Pierre Paul a dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas là. Voyez-vous, qui parmi vous vraiment aime la parole de Dieu? Parce que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, examinez-vous, beaucoup on n'aime pas la parole. Après, c'est que quand elle est prêchée, conformez-vous comme ça, habillez-vous comme ça, faites ceci, vous voyez, le lendemain, il vous faut encore pire. C'est 100%. Personne ne peut dire, Seigneur, j'aime la parole, je t'aime effectivement. Vous savez ce que vous faites. Si quelqu'un m'aime, vraiment, quest ce qu'il va faire, On verra qu'il gardera donc la parole de Dieu. La parole du Seigneur Jésus qui dit, c'est si tous connaîtront que vous êtes donc mes disciples, là, si vous vous rongez les uns les autres, si vous vous détruisez les uns les autres, pourquoi vous dites non Et pourtant, c'est ce que vous faites. Si vous aimez vraiment la parole de Dieu, vous vous supporterez les uns les autres. Et vous vous supporterez avec amour. Je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, comme l'Écriture le fait savoir, je suivrai les temps. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais vous garder longtemps. Je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, j'ai dit, regardez le maître. Il savait que Judas l'Iscariote allait le trahir. Il le disait toujours, même quand il a lavé les pieds de sa porte, tous purs, même. Mais... Il y a un qui ne l'est pas. Avez-vous vu les seigneurs pousser euh, euh, euh, comment dirais-je euh, Judas comme ça, et puis agir avec lui comme ça Non, jamais. Il est toujours resté. J'aime Jésus, mon frère. Mais il savait qu'il était du malin. Mais il est toujours resté. Jamais il a chassé. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, il savait très bien pendant qu'il était là avec ses disciples qu'il sortait de nuit pour aller voir les gens du saint pour Il le savait. Frère, qui peut cacher, qui peut se cacher devant le Seigneur. Ben, examinez vos cœurs. Examinez vos âmes. Ce que vous êtes. Bien qu'étant ici, vous savez ce que vous se passe. Le malin, le fils du malin, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. Examinez simplement. Parce que tout un chacun met la façade du chrétien, du croyant. Oui, oui, oui. Mais il y a un moyen pour savoir s'il si est où il est. Vous n'avait pas besoin de pouvoir crier, et ah, ça, ça, ça, ça, non, non, non, non, vous savez comment le Seigneur a fait Il a aimé, même en blu, de une vous savez ce que Dieu a fait avec, avec, avec Judas Iscariote non, le Seigneur a fait, et vous savez ça. Vous aimez quelqu'un, même si son cœur est mauvais contre vous. Vous suivez Vous savez ce qu'il est à votre endroit. Vous continuez à pouvoir l'aimer. S'il est fils du malin, il va fuir. Il ne pourra pas résister, mon frère, parce que Satan ne peut pas résister en face de l'amour. N'avez-vous pas compris comment le Seigneur a pu agir, effectivement Vous me suivez oui. Dans 1 Pierre, chapitre 1, c'est en chapitre 1, donc c'est 22, 23, vous connaissez cela, livre. « Ayant purifié votre... Vous... » Vous vous souvenez, non oui. Pour avoir un amour fraternel, j'ai toujours insisté, là-dessus. c'est la Bible qui insiste. Puis il ajoute, « Aimez-vous les uns et les autres. » Il nous dit, « Vous êtes capables d'avoir cet amour parce que vous êtes né de nouveau par une sémence, un. Hein? Donc pour vous ça ne savez pas échouer. L'amour est un, une puissance, un pouvoir qui neutralise les démons. Je veux que vous le sachiez en fait. C'est pour ça que vous pouvez voir que quand vous vous donnez totalement au Seigneur, que Dieu nous aide, nous pouvons vous rentrer dans la démologie un tout petit peu aussi dans les Ephésiens, si vous voulez voir. Parce que vous allez voir, il a mentionné ça dans Luc. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que le diable fait tout son possible. Vous me suivez ici Merci. C'est pour ça que le diable fait tout son possible pour que vous ne puissiez pas aimer l'autre. Bien sûr, regardez très bien. Quand l'amour augmente parmi vous, l'esprit agit. Et Dieu fait des grandes choses. C'est 100% vrai. Et Satan est dans la défaite. C'est pour ça qu'il va tout faire. Pour que vous ne puissiez pas vous entendre. Vous ne puissiez pas voir l'amour effectivement. Alors il vous place dans la défaite. Et l'autre aussi, dans la défaite. Parce que si l'autre, il est dans cette situation, effectivement, et qu'il a seulement du malaise à sa nature, mais pas toi. Parce que ta nature à toi en tant que fils et fille de Dieu, lorsque tu aimes la personne, s'il est de Dieu et qu'il a été aveuglé, ça le fait sortir. Donc, Satan a été vaincu, parce que l'âme a été récupérée par les seigneurs. C'est ça, mon frère. C'est pour ça, examinez vos actions, en fait. Il peut y avoir quelqu'un qui, qui est à côté de toi, il va te faire des choses tout à fait inimaginables. Mais quelles sont donc vos pensées C'est pour ça qu'on nous dit, au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, digne d'approbation, digne de, de, de louange, effectivement, dans, tout ce qui est juste, soit toujours l'objet de vos. Parce que c'est là-bas que Satan va venir injecter. Il a pensé de toi. Tu vas toujours interpréter chaque parole qu'il va dire. Alors que quand il parle, parfois il parle avec un cœur droit. Ah non, il a dit ceci parce qu'il pensait ceci. Et toi, tu commences à voir travailler. Oui, la haine commence sans avoir sa voix, sans savoir sûr que la personne, c'est qu'il a dit, ceci. Moi, ça détestait. Tu commences à combattre avec un. Je ne l'aime pas parce qu'il va dire ça. La personne n'a même pas dit comme ça. D'où la haine qui entre effectivement dans le pensée. Que le Seigneur vous bénisse. les nous nous allons prier. Précieux Sauveur et Tendre Père. Je me tiens encore devant ton trône de grâce aujourd'hui pour te dire merci pour ta bonté, pour ton amour et tes compassions, pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, c'est un océan, ta parole. C'est vraiment précieux et merveilleux, bénémoine, Père sang notre désir et notre amour à ton endroit, nous soupirons à pouvoir après s'asseoir devant toi, mon bien Père Saint Dieu. Père, que nous ne voyons plus le monde, mon bien-aimé Père nous ne voyons plus l'État. Nous n'aurions plus, Patibissant, ce qui nous environne, mon Bénéme Patibissant Mais celle devant le Maître, mon Seigneur, oh Dieu Celui qui nous instruit, mon roi Étant respectueux, étant consacré, mon Bénéme Patibissant Nos pensées et tout ce que nous sommes, mon Bénéme Patibissant Oh Dieu, vraiment centré vers toi, mon bénémoine Seigneur Alors nous pouvons dire dans notre cœur Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Mais sincèrement pas répéter une formule, mon bénémoine Patibissant Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait, Seigneur parce que tu parles toujours à ton peuple, mon roi. Merci d'avoir parlé à ma soeur. Merci d'avoir parlé aussi à mon frère. Merci aussi de m'avoir parlé, bienvenue, Père personnes, dieu Je reconnais, je te suis reconnaissant, mon roi, mon Père Saint-Dieu, parce que tu ne veux être à un peuple qui est à toi, mon bienvenue, Père Zélé pour de bonnes heures, mon bienvenue, Père Dieu, acquis à qui a ta gloire à toi, mon mon Père N'ayant rien à voir avec le monde, mon bienvenue, Père du Nous savons que ce n'est pas facile, ben, de vivre dans ce monde, mon roi, mais soupirant, après cette grâce que tu veux nous donner, Père ben, puissance Dieu, d'avoir, Père son Dieu. L'armure nécessaire, Père ben, puissance Dieu. Révêtez-vous, cette armure. C'est ce que tu as dit dans ta parole, à ta ben, ta puissance Dieu. Merci Seigneur, nous avons besoin de cela, Père Tubissant. Il est la vérité pour ceinture, mon roi. Nous implorons ta grâce, mon sauveur. C'est vers toi que nous venons parce que nous savons que tu es le Dieu qui est capable de pouvoir agir encore dans notre vie et nous donner encore, Père Tubissant, Dieu, ce qui nous est nécessaire, mon bénémoine, Père pour grandir encore davantage dans les choses que tu nous as données. Nous sommes fatigués du monde, mon bénémoine, Père Dieu. Fatigués, Père Tubissant, Dieu, de nous-mêmes, mon béni Père Tubissant, Dieu. Fatigués de notre moi, fatigués de tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien de bon, Père Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Purifie-nous avec les opres. Nous serons purs, mon roi. Oh, sanctifie-nous, Père Tubissant, Dieu. Nous serons saints, mon bénémoine, Père Tubissant, Dieu. Mon cœur est à toi, mon bien-aimé, père tu Dieu. Mes pensées aussi, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est d'être comme toi, tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi j'implore ta grâce encore pour ton Père, mon bébé de aimé père tu en Dieu. Enfin, car tu agis encore pour nous, mon bébé de aimé père tu puissant. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, oh Dieu. Nous voulons encore aimer encore davantage, comme nous l'avons entendu encore aujourd'hui, mon père tu Dieu. C'est lui qui t'aime vraiment, il doit garder ta parole à toi, père tu une C'est d'amour à ton endroit, mon aimé père tu Dieu. Ta parole est la la, es la préminence de notre père tu pas ce que moi je veux, me défendre pour ce que moi je voudrais, que ce soit fait comme moi je veux Seigneur, mais simplement comme toi tu le veux Seigneur, parce que tu as dit que les cieux et la terre passeront, ce que nous pouvons avoir sur la terre passera, mais la parole à toi ne passera jamais Seigneur. Nous voulons être du côté de ta parole, Père. Bénis ton peuple, soutiens, guéris les malades, mon bénévole Père, parce que tu les fais, mon bénévole Père, tu vis sans Dieu, et soutiens et fortifie encore davantage. Merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour les enfants, pour nos frères et sœurs qui sont en connexion aussi, mon bénévole Père, sans Dieu, et ceux qui sont dans le monde partout, Père, oh Dieu, garde et soutiens et ici. Nous te remercions pour ton soutien, ton secours, car je t'ai ainsi prié, Père, avec ton peuple à toi, au nom du Seigneur. Et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous connaissez ces cantiques? Vienne, Contemple mon Dieu sur son trône. <rire> N'est-ce pas? Hein? C'est ce que nous voulons, hein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Sans seize dans les femmes. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds. Ma Yeah